Qu'un tas sombrit ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, porte les bienfaits. Mais notre Dieu, pour cette grâce et privilège que tu as daigné nous accorder encore en ce jour, Père. Nous pouvons réellement nous écrier et dire que c'est vraiment un jour que l'Éternel nous a donné. Nous te disons vraiment merci de tout notre cœur et de notre Dieu, parce que nous avons vu réellement ta main à toi agir d'une manière extraordinaire. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Père, pour l'amour que tu nous as témoigné en ce jour, Père en nous donnant autant de frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près, et nous te disons vraiment merci. Qu'ils soient tous bénis, au oh notre Dieu, qu'ils soient tous aussi récompensés, mon mon Père Saint-Dieu. C'est une grâce, mon Père, comme nous l'avons entendu dans psaumes qu'il est vraiment doux et agréable pour de frères de demeurer unis ensemble, paix. Et cela réellement aussi les désirs de ton cœur, mon pour que nous puissions nous rassembler, que nous puissions être à toi, pour pouvoir réellement aussi élever nos voix devant ton trône de grâce. Mon sauveur, merci vraiment pour ton amour à notre endroit. C'est vrai, les projets que tu as formés pour nous, c'est sont des projets de bonheur, mon bien-aimé Père du Et Nous te disons merci encore pour la victoire, mon bien-aimé Père Saint Dieu, pour cette grâce d'être à toi et d'être conduit éclairé père. Merci encore pour les cantiques, mon bénémoine Père puissance et les chants que nous avons eu à pouvoir chanter pour ta gloire, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Béni mon précieux frère Christian. Que tu sois béni pour ce que tu fais encore aujourd'hui, mon bénémoine Père Saint-Dieu. La, la grâce de pouvoir également aussi avoir des hommes qui te servent de tout leur cœur, qui chantent la gloire de ton, ton nom pendant pour ce que toi tu es pour nous, Père. Bénis chaque frère et chaque sœur aux instruments et partout, Père au oh Dieu, dans chaque office encore aujourd'hui, Père. Nous rendons gloire à ton Seigneur encore pour tes serviteurs qui sont aussi et parmi nous encore en ce jour, mon sauveur. Qu'ils soient aussi bénis, mon béni, mes Père. Nous nous résistons de cette grâce, mon roi, de pouvoir réellement voir combien tu nous témoignes encore l'amour en nous donnant la grâce de le recevoir, Père. Bénis aussi, Père tu vis -en, Dieu, nos frères et soeurs qui sont en connexion encore aujourd'hui dans différents pays et, et différents endroits. Et les interprètes aussi, mes Père, qui sont aussi bénis, mon bénémoine, Père, Saint-Dieu. Nous rendons gloire à ton Père, tu as donné un jour vraiment merveilleux, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ, Amen. Amen. Que les don du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse tous. De pouvoir nous dire, comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Nous sommes heureux vraiment de réaliser combien notre Dieu est vraiment bon pour nous. Il a vraiment étendu sa main pour que nous puissions avoir cette grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. Et c'est vrai que chaque année, nous avons toujours cette grâce de pouvoir commencer l'année avec notre Dieu. Et le remercions pour tout le bien fait qu'il a eu à pouvoir nous accorder. Et c'est pourquoi que nous avons eu des situations un peu difficiles à cause de ce que vous savez, effectivement, cette situation pandémique, mais n'a pas permis de pouvoir avoir ce moment-là. Et le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé que l'ouverture se fasse en ce temps. C'est ainsi que nous avons eu à pouvoir avoir à cœur de pouvoir avoir ce moment pour que nous invitions nos frères et sœurs afin qu'ils viennent tous et que nous puissions remercier le Seigneur qui nous a accordé la grâce de passer cette phase afin que nous puissions continuer à pouvoir le servir. Je vous souhaite donc tous la bienvenue et vous remercie vraiment sincèrement de ce que vous soyez ici avec nous et avoir répondu aussi positivement aussi à, à notre invitation et nous vous remercions beaucoup et c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance que nous pouvons dire merci au seigneur de nous avoir donné la grâce d'avoir nos frères vous venez de loin et des pays aussi où parfois c'est pas facile vous avez pris de voitures et aussi vous avez parcouru les grandes distances pour que nous puissions être là aussi ensemble nous vous remercions, vraiment que Dieu vous bénisse richement. Vous avez donc aussi les salutations de notre précieux frère, le pasteur souper de la France, donc de Saint-Michel de Belaccueil, c'est Marcel de Belaccueil, qui vous a aussi transmis donc ces salutations et qui ont désiré vouloir être aussi parmi nous aussi, mais à cause de la situation dans laquelle les choses sont, ils n'ont pas pu, ils ont voulu que cela soit. Et effectivement aussi, et ceux qui sont aussi en Afrique aussi, je pense à notre frère Albert Pimi et aussi à notre frère Luc qui ont exprimé aussi la reconnaissance que l'un d'eux voulait prendre l'avion même pour venir enfin que nous puissions être aussi ensemble avec eux, eux aussi. Mais ils sont avec nous aussi en communion et ils remercient aussi les seigneurs pour ce jour qui nous a donc aussi accordé la grâce de nous retrouver. Je voudrais remercier les seigneurs pour chaque serviteur de Dieu qui est ici. C'est vraiment aussi une joie pour nous. Et il y en a de ceux qui, il y a très très longtemps, que nous n'avons pas pu avoir la grâce de pouvoir voir, Et je crois, à notre, je pense à notre précieux frère Jean-Marie de, de Paris, qui est là, effectivement. Dans le coin. Là, lorsque je l'ai trouvé là-bas, j'ai dit, je veux que tu montes. Il dit oui, je vais monter. Mais il est resté là, que Dieu te bénisse. Et je crois qu'il est venu aussi avec les frères et sœurs de, de Paris, l'Assemblée de, de Paris, je pense qu'ils sont ici, à l'intérieur ou à l'extérieur, je ne sais pas tellement très bien, ils sont ici. Ah ben voilà, je vois la main qui s'élève, que Dieu vous bénisse, en tout cas, soyez le bienvenu, nous sommes heureux pour cela et, et vraiment merci aussi pour la distance que vous avez aussi également parcourue. Alors, le frère que nous avons ici, je n'ai pas à le présenter, vous le connaissez. C'est chez eux, hein? Donc, <rire> je remercie Dieu. Je crois que je vais donner l'occasion à chacun de venir quand même saluer l'Assemblée, de manière à ce que nous puissions aussi passer à la parole pour que nous puissions avoir cette occasion aussi de prier aussi pour. Parce que vous avez vu les deux chaises qui sont là. Et je crois que vous avez compris quand même pourquoi. Et comme c'était aussi le moments de la communion donc fraternelle, ils ont aussi saisi l'occasion aussi de pouvoir aussi se joindre pour que le Seigneur, notre Dieu, étende sa main et qu'il le bénisse aussi. Et nous sommes heureux de ce que vous soyez venus aussi. Cela aussi régit aussi le nouveau marié également aussi. Et là aussi, nous remercions notre Dieu pour son amour et sa bonté, parce qu'il continue toujours de pouvoir agir. Il nous, a aussi, il nous donne aussi des bébés. C'est pour ça que la maison de notre frère Juliard et, et notre sœur Nicole, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir un bébé. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait aujourd'hui, et là, je crois que le désir du de, de papa et de la maman était que le Seigneur accorde la grâce que euh, notre sœur accouche réellement selon la parole. Et nous avons prié, nous avons loué Dieu et Dieu a exaucé. C'est pour ça que nous voulons lui dire merci en priant effectivement aussi pour cet enfant. Je voulais donc demander à mon frère Juliard et aussi à notre sœur Nicole d'avancer pour que nous puissions prier avec vous. Bon. Les bébés aussi. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduit à tous les pas, même mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Saint Alléluia, son nom Alléluia son Seigneur m'a son lavé Alléluia, gloire à son Seigneur avec lui avec C'est toujours merveilleux lorsque nous avons ce privilège de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur et aussi avoir aussi des invités qui sont aussi venus pour la première fois ou tout ce qui est venu pour la première fois ici, nous vous accueillons donc au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu et nous avançons avec le Seigneur. C'est lui le seul que nous servons et c'est lui aussi qui nous a fait la promesse de partir effectivement pour pouvoir nous préparer une place et aussi de revenir pour pouvoir nous chercher. Nous marchons à sa suite et nous le servons de tout notre cœur. Ce lieu où vous êtes effectivement, ce n'est une église catholique, ni n'importe quelle église, effectivement, nous sommes simplement des disciples qui marchons à la suite de leur maître. Et nous avons la Bible comme absolu, Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Et nous sommes heureux de marcher avec lui et nous Amen. sommes heureux de pouvoir euh, les servir et que son nom soit béni. Nous avons aussi la joie de voir ces hommes de Dieu qui servent le Seigneur dans différents endroits et que je voudrais aussi inviter un à un pour juste venir saluer euh, l'Assemblée, c'est aussi leur endroit. Mais je pense que je voudrais commencer quand même par euh, notre frère qui, qui je crois qu'il y a des années qui n'est plus venu ici. Et il y a longtemps de cela, je pense, et même je pense que ça ça fait des années. Hein. Et c'est vrai, notre frère Jean-Marie, lève-toi mon précieux frère, que le Seigneur te bénisse. Il est donc le pasteur de l'Assemblée de Paris, hein, il va s'introduire lui-même. Viens mon bien-aimé. Nous sommes heureux de voir combien le Seigneur, notre Dieu, continue d'agir aujourd'hui de voir effectivement que ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures est toujours valable, et cela s'accomplit malgré ce que les hommes peuvent aussi prendre comme des décisions et changer même la nature de choses, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Nous croyons que les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent faire jusqu'à pouvoir vouloir tout changer, mais la nature reconnaît quand même ce que Dieu a dit. Et nous respectons et nous croyons et nous continuerons toujours à pouvoir croire et marcher selon le principe que notre Dieu a établi. Nous le remercions de ce que nous avons vraiment ce jour où nous pouvons avoir la communion autour de sa parole. Et parce que la Bible le dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Certainement c'est vrai, après ce moment, nous allons avoir le repas à prendre naturel. Mais ce qui est important pour l'homme, c'est la parole de Dieu qui est une nourriture effectivement pour l'âme, parce que nous savons qu'il y a toujours une parole que Dieu a prononcée, qu'il a annoncée, proclamée lui-même dès la création, que c'est sûr que l'homme, il a été tiré de la poussière, il retournera donc dans la poussière. Mais il est important qu'avant que nous puissions retourner à la poussière, nous puissions entendre effectivement ce que Dieu lui-même a eu à pouvoir annoncer parce que les gens, les hommes sur la terre pensent que la vie s'arrête simplement ici lorsque nous mourons. Non, pas du tout. Ce que chacun, que ce soit tous ceux que nous voyons, que ce soit des pêcheurs dans la rue, effectivement, lorsque vous mourrez, ça ne s'arrête pas là, à ce moment-là, quand on vous met dans le cercueil, parce que vous continuez de l'autre côté. Les uns pour le châtiment éternel, effectivement, et les autres pour la vie éternelle. Mais avant que ces jours-là ne puissent arriver, Dieu donc a accordé la grâce à l'homme de pouvoir entendre sa voix et aussi faire son propre choix. C'est la raison pour laquelle nous pouvons comprendre que Dieu est tellement bon qu'il n'a pas fait qu'un homme est devenu un robot. Dieu a fait qu'un homme reste l'homme avec toute sa conscience, sa capacité Hein, le pouvoir faire le choix, c'est pour ça qu'il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc vous êtes responsable de votre propre destination. Et vous pouvez choisir si c'est la voie de Dieu ou la voie du malin. Vous vous souvenez encore, ou quoi que vous avez lu les scènes écritures? Dieu parla quand même à Caïn, dont on sait que Caïn était du malin. Il lui a fait comprendre qu'effectivement, que mais les péchés ses désirs vers toi, se tournent vers toi. Mais toi domines sur la chose, effectivement, ainsi de suite. Il avait la possibilité de faire un choix. Parce qu'il avait le désir de pouvoir tuer son frère Abel. Avant qu'il commette l'acte, effectivement, qui pouvait l'amener à la destruction. Dieu est venu quand même. Dieu a parlé à Kayan pour lui montrer qu'effectivement, que s'il fait du bien, bah, il fera, les choses seront différentes. S'il fait mal, effectivement, les choses seront si différentes et dans le mauvais sens. C'est pour ça que. Nous sommes rassemblés, évidemment, c'est vrai, que nous nous réjouissons de ce que nous pouvons voir aussi, cela, donc ces liens dans lesquels mon frère et ma soeur vont rentrer tantôt, parce que c'est ce que Dieu avait dit. Hein, euh, il a dit à oh, l'homme, allez, allez et multipliez-vous. Donc l'homme et la femme qui devaient donc multiplier, et remplir aussi la terre et séparer. Ce moyen que nous voyons. Et que Dieu accomplit aujourd'hui aussi dans la vie de mon frère, aussi dans la vie de ma sœur. Mais néanmoins, il nous est quand même nécessaire de pouvoir quand même entendre la parole de ce Dieu aujourd'hui encore pour que nous puissions réaliser, que même en entrant là-dedans, et après, comment on va faire, comment, et qu'est-ce que ce Dieu attend de tout un chacun de nous. C'est pour ça que je demande à tous qui sont venus pour la première fois, parce que souvent le cœur est pressé oui, ils sont trop longs, ils sont trop longs, on doit partir, on doit aller manger, soyez en paix. Je voudrais que vous nous supportez un tout petit peu, ce n'est qu'un jour, hein? bon, on ne vous invite pas tous les jours pour ce mariage, ce n'est qu'un jour, hein? Et nous vous remercions davantage évidemment, effectivement que vous soyez venus, mais nous voulons aussi que vous soyez aussi en paix, que vous soyez patient, on va vous libérer vite, patient, mais j'ai toujours eu à pouvoir dire que les choses que Dieu fait, il n'y a pas de hasard, vous ne savez pas si demain vous êtes dans un cercueil, personne ne le sait. Peut-être que c'est un jour que Dieu te donne l'occasion, hein, tu pensais, bon, je viens pour le mariage, mais en fait, c'est pour toi que Dieu a fait cela. Il a peut-être permis que ce mariage s'organise le jour où nous avons cette communion, pour qu'on t'invite que tu viennes. Oui, c'est important cela. Parfois, on a l'impression qu'on contrôle tout, mais on ne peut pas contrôler la mort. Elle peut venir à tout moment, en fait. À tout âge. Parce on peut dire, oui, je suis encore jeune, je dois encore atteindre 40 ans, mais il y en a de bébés, trois de mois, six mois, et même des 5-6 ans ils partent aussi, effectivement, aussi, bon, de chaque âge. Donc, euh, il y a un endroit où on ne peut pas arriver à pouvoir... Que, parce que dans tout le pays, ça existe, effectivement, sur les hôpitaux, mais les cimetières, on sait que ça doit exister. Parce que c'est un lieu où on dépose tout être humain qui a fini aussi sa course sur la terre. C'est pour ça que je voudrais donc que nous lisions dans les scènes d'écriture, dans le livre d'Ézéchiel. Et nous prenons donc Ézéchiel au chapitre 36. <coughs> Ézéchiel, au chapitre 36, je pense que c'est... Voilà. Et c'est comme... Voilà, nous allons donc dans Ézéchiel, au chapitre 36. Voilà. Et nous pouvons lire à partir du verset 22. Ézéchiel 36, c'est dans l'Ancien... Testament et nous lisons à partir du verset 22, 2, 2 et puis bon, nous nous arrêterons un peu plus loin. Ézéchiel 36, verset 22, nous lisons, « C'est pourquoi, dis donc à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte maison d'Israël, c'est à cause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 Que ton nom soit béni et glorifié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ce jour merveilleux que tu nous as donné, où nous avons cette communion paternelle Père au Dieu, où nous pouvons nous retrouver ensemble Père, et la grâce et la joie aussi de pouvoir aussi en ce jour aussi avoir mon frère et ma soeur qui ont saisi cette occasion pour aussi euh, s'unir encore aussi petit puissant dans ta présence à toi, parce que... Ils ont eu ce désir dans leur cœur parce que c'est toi qui as eu à pouvoir aussi toucher leur cœur pour cela Père, Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Maintenant, nous avons lu ta parole à toi parce que nous sommes rassemblés pour cela. Nous voulons que tu nous parles Père, Pardonne et soutiens et fortifie. Et Souviens-toi, je prie aussi pour ceux qui sont venus ici. Pour la première fois, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que leur cœur soit tendri, Seigneur Jésus, que tu les aides à ce que le stress et le pressé, la pression ne soient pas, mais qu'ils aient la paix, puisque pouvoir écouter Père Saint-Dieu, et que nous puissions aussi avoir ce moment de communion ensemble avec tout un chacun de bien. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de saint de christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous pouvons, et nous l'avons lu ensemble avec vous, nous Réalisons que tout un chacun de nous a quand même eu l'occasion de pouvoir aussi entendre euh, les Saintes Écritures citées dans différents endroits où on vous pouvait vous, vous trouver. Et, et nous connaissons et nous réalisons quelque chose de très important en rapport avec euh, la, la parole de Dieu. Et dans le livre de Jean au chapitre 1, la Bible dit une chose, c'est au commencement donc était la parole et puis, il continue encore à en nous montrant quelque chose Mais et mais cette parole était avec Dieu. Et il nous ramène maintenant, pour voir encore plus de lumière, que cette parole-là était donc Dieu. Et puis, plus bas maintenant, il nous fait comprendre que toutes choses ont été faites par cette parole. Et rien de ce qui existe ne peut pas exister sans qu'il y ait donc la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on nous ramène aussi dans Genèse au chapitre 1 en nous montrant effectivement l'origine de, de toutes choses qui existent effectivement dans le monde effectivement qu'on peut voir. Et là, on, on nous dit que au, au commencement, chapitre 1 de la Genèse, que Dieu créa donc, chapitre 1, Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa donc, les cieux et la terre et, et la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux et dieu dit que la lumière soit et, et la lumière fut alors nous voyons que c'est quand dieu prononce la parole quand il dit la chose doit exister donc c'est pour ça que nous comprenons aussi pourquoi dans les Hébreux au chapitre 11, on nous dit ceci, Hébreux au chapitre 11, verset 1, c'est pour que nous comprenions pourquoi nous nous attachons à la parole de Dieu et que nous, pourquoi nous lisons afin que nous puissions entendre ce que Dieu dit. Hébreux au chapitre 11, nous voyons que la Bible clarifie en fait les choses au verset 1 et dit « Or la foi est une ferme assurance, verset 1, des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour la voir posséder donc la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et puis verset 3 dit: Mais c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas fait n'a pas été fait de choses donc visibles. Donc nous reconnaissons qu'effectivement que ce que nous pouvons voir comme les montagnes, les arbres, les eaux, les mers, effectivement tout ce qui est palpable n'a pas été créé à partir d'une chose palpable qu'on pouvait toucher et puis Dieu transforme. Non, non, non, non. C'est que, que Dieu a parlé et les cieux ont été créés. Dieu a parlé et la terre a été créée. Donc la terre que vous touchez c'est la parole de Dieu effectivement exprimée. Donc Dieu a parlé et la terre est là. Dieu a parlé et les arbres sont là. Donc, chaque chose qui existe dans les cieux et sur la terre existe parce que Dieu a parlé. Parce que dans Psaume 33, on nous dit Ah, que toute la terre craigne l'éternel, tous les peuple de Dieu, tous les devant lui. Car il dit, et la chose arrive, et lorsque lui, il ordonne, elle doit exister. C'est pour ça qu'il dit La parole qui sort de sa bouche ne pourra jamais retourner à lui. Sans avoir accompli des saints pour lesquels Dieu l'avait donc donc envoyé. C'est là qui nous réjouit de ce que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir croire sa parole. Parce que vous pouvez douter, vous pouvez dire, mais ce sont des bêtises, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous considérez comme étant des bêtises, ça va s'accomplir. Et Dieu ne pourra pas s'empêcher d'accomplir parce que toi tu la considères comme une bêtise. Mais parce que cela sur de la bouche de Dieu, elle va certainement s'accomplir. C'est pour ça que nous avons du respect. Quand il s'agit du moment pour la parole de Dieu, nous abandonnons tout en fait. Parce qu'on sait que tout a été fait par la parole. Alors si Dieu doit faire quelque chose, aujourd'hui ou demain, il le fera par sa parole. Donc ce qu'il va faire, il l'a il déjà annoncé. Donc c'est pour ça que nous observons la parole de Dieu, parce que nous savons que les choses annoncées d'avance vont certainement s'accomplir. Qu'on le veille ou qu'on le veille pas, qu'on le croit ou qu'on ne croit pas, ce que Dieu a dit. Personne ne peut stopper la parole de Dieu. C'est pour ça que nous revenons donc à Ézéchiel. Il dit, verset donc 22, 36, il dit, mais... C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Donc... Dieu, il fait quelque chose, effectivement, que nous devons tous comprendre. Il ne fait pas, effectivement, pour pouvoir que toi, tu sois positionné, élevé, qu'on puisse te voir, toi, ceci et cela. Non, Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pour que la gloire lui revienne. C'est sa façon. D'ailleurs, parce que pourquoi il a crié l'homme Ce n'est pas que pour l'homme chante pour les femmes c'est toujours ça le problème nous avons effectivement que pas que l'homme cherche à ce que toutes les femmes aient les yeux sur lui non non non non non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer mmh, pour pouvoir effectivement le servir c'est à dire que partout où toi tu passes il faut qu'on voie que c'est Dieu qui a fait tout pour toi parce que toi tu ne peux rien faire c'est lui qui fait. Parce que là, nous allons aller plus vite, effectivement, aussi. Il, il dit, il dit, verset 23, il dit mais Je sanctifierai mon grand nom. <rire> que son nom soit béni. Notre frère Jean-Marie, il est passé ici. Il a cité dans Jean, chapitre 17, le verset 17 Il dit Mais sanctifie-le par ta. par ta vérité. Et dit, ta parole est... Voilà, en fait. Et comme nous l'avons entendu aussi, qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle-même est, est Dieu, en fait. N'est-ce pas Donc il dit, mais je sanctifierai moi-même mon grand nom. Vous savez, quand on parle du nom de Dieu, effectivement, comme il dit mon grand nom, on se pose la question de savoir si vraiment les hommes sur la terre connaissent vraiment le nom de Dieu. C'est ça le problème. Il y en a de ceux qui marchent effectivement avec ce qu'on appelle la Trinité. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je crois que c'est quelque chose qui est connu par tout le monde, effectivement, dans toutes les églises, dans toutes les religions. Il y a donc ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Mais on ne s'est jamais posé la question de pouvoir savoir, parce que quand on parle de cela, on se réfère à Dieu. Mais Dieu a un moyen par lequel il s'est exprimé, c'est-à-dire par sa parole. Posez-nous la question, mais est-ce que dans la Bible, il est quelque part parlé du Trinité Ou parler par exemple de Dieu le Fils, et puis Dieu le Saint-Esprit Vous pouvez aller depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne trouverez jamais Dieu le Fils, et puis Dieu le Saint-Esprit. On parle bien du Fils de Dieu. Amen. Jésus est le Fils de Dieu, on n'a pas dit « Il est Dieu le Fils ». Ah, c'est parce que je crois qu'il la manière dont les gens... Bon, parce que quand on dit le fils de Dieu, ah ben c'est parce que nous comprenons qu'effectivement, que c'est Dieu, effectivement, dans son rôle maintenant, des sauveurs. Oui, c'est pour ça qu'on parle des fils de Dieu, effectivement. Je vous annonce une bonne nouvelle, Luc chapitre 2. C'est un aujourd'hui dans la vie de David. Il vous est né qui, ça Un sauveur. Ah oui, ah oui un sauveur. Donc il est le fils des dieux. Comme ça que vous pouvez voir quand il a posé la question à ses disciples, que dites-vous donc je suis moi le fils de l'homme Et il ne savait pas tellement très bien répondre. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Ça c'est Matthieu chapitre 13. Jean-Baptiste c'est ceci et cela, et ainsi de suite. Elle lui dit, mais vous, qui dites-vous donc moi je suis C'est Pierre qui a répondu, il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Alors il dit, mais tu es heureux si mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Eh oui, alors nous comprenons qu'il nous est nécessaire que nous connaissions quand même le nom de Dieu. Parce que la Bible dit que dans les jours des Romains, il dit, mais quiconque évoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Alors il faut connaître, ses noms pour l'invoquer, en fait de pouvoir avoir accès au salut, c'est écrit comme cela. C'est des Romains, regardez bien, c'est dans le livre des Romains, je hein, pense chapitre 11, c'est cela, oui, rapidement. Romains, chapitre 11. Et... rapidement, il est ici. Voilà, donc c'est ce que c'est ça. Voilà, c'est tu petit, ce que tu.. Oh pardon, pardon, pardon, pardon. Je pense que c'est cela aussi. Pardonnez-moi. Ok. C'est bien chapitre 10. Romain 10 et il dit ici. Si. Um.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 Puis il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en ceux ils n'ont pas entendu donc Voilà, donc il faut que les noms du Seigneur soient connus. Quel est son nom C'est ça le problème. Il faut que les noms du Seigneur, ici si il dit, bien, je sanctifierai mon grand nom, parce qu'il y a beaucoup de noms aujourd'hui. Je ne vais pas dans le détail, mais chaque homme qui se met debout, qui commence un peu à pouvoir à prêcher comme ça, et puis il commence à voir, sentir des images, il veut que son nom soit connu. Ah oui, vous savez, il y a, tout un chacun se dit qu'il faut qu'il s'élève. Son nom, mais il me dit, mais en fait, bon, je vous pose, votre attention vous sort là-bas dans le fond. Ce qui est important, c'est de pouvoir se poser la question. C'est bien de connaître les noms de tous les hommes mais mais, mais c'est donc notre frère, je pense quand il a parlé tout à l'heure, effectivement, dans la malé, effectivement, que bon, ben, nous, nous avons été ramenés à la foi de nos pères. Vous vous souvenez Il s'est référé donc dans Malachie, chapitre 4, à la foi de nos pères. Alors nos pères sont des, donc, sont des apôtres. Alors parce que, bien sûr que oui, ce sont des apôtres, effectivement. On se pose la question que si on doit être ramené à la foi de nos pères, et comment étaient nos pères Comment est-ce que nos pères ont eu à pouvoir prêcher Et qui est-ce qu'ils prêchaient Et pourquoi Et c'est là qu'on se retrouve maintenant dans Acte chapitre 4. Nos pères. Regardez, Acte 4, ils disent une chose ici. Hein. Je pense que c'est cela. Non. Les actes au chapitre 4. Parce qu'ils ont été donc amenés là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. voilà. Euh, Acte au chapitre 4, nous commençons par le verset, euh, verset, verset 7, il dit, non, même verset, verset, verset 5, pardonnez-moi. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent donc à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs ils le firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent mais par quel pouvoir et au nom de qui voyez vous c'est important et au nom de qui avez-vous fait cela parce qu'ils avaient les noms de, de, de, de, de, de Moïse, de Cécile, de Jérémie, de Blanc. Oui, c'est comme ça ce qu'ils connaissaient, effectivement. Aussi. Parce qu'il dit, mais, mais, mais, mais pas quel pouvoir Il me dit, mais et au nom de qui avez-vous fait cela Alors, Pierre rempli du Saint-Esprit. Ah, gloire à Dieu. Ah, ce n'est pas qu'il avait des magaisons. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il avait quelque chose. C'est la chose-là qu'il a dit à cet homme qui était un potent là il dit je ne hors ni, ni argent. Alléluia Mais ce que j'ai, je possède quelque chose. Gloire à Dieu Il dit te les dons. C'est ça Amen Ce que j'ai. Mais avec une telle assurance, c'est pas que probablement peut-être non L'homme était sûr. Il dit ce que je possède. Gloire à Dieu. Honneur au Seigneur. Il dit, je te les donne. Qu'est-ce que toi tu as Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. Et c'est ça qui, qui a ému tout le monde. Effectivement, On est passé, effectivement. C'est pour ça que qu'on lui dit qu'une pierre donc rempli du Saint-Esprit. Regardant tous les saints devant tous ces gens-là qui voulaient l'impressionner avec des grandes robes, de ceci et de cela. Mon frère et ma sœur, quand un homme est rempli du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais l'impressionner. Ah. Parce qu'il est placé à un niveau où vous ne pouvez pas le faire bouger. C est, c est, c est. Vous pouvez tout faire et même prendre, oui, même des menaces, des menaces, vous en faire des menaces autant que vous voulez et vous ne le bougerez pas de sa place. Ah oui, ça ça, c'est nécessaire, ça, c'est important, ça va. Eh bien, et bien, c'est sûr. Et alors, ici, on nous dit, ici, verset 10. Alors, Pierre, rempli donc du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vit, effectivement et, et leur dit Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, vous devez vous réjouir. Que cet homme, il est né il souffrait un mendiant. Parce que, voyez-vous, frère, quand les gens passaient là-bas, parce qu'on a placé cet homme-là, parce qu'il il, il, il devait mendier pour avoir de l'argent, pour aller euh, manger, effectivement, à la maison, par rapport à sa vie, effectivement. Donc, donc, toute sa vie, il était, il était un mendiant. Et on l'a placé là, parce que c'est comme ça qu'il pouvait gagner sa vie. Et tous les hommes qui passaient là, donc, ils donnaient quelque chose de l'aumône. Ah oui, parce que si tu donnes de l'aumône, effectivement, c'est pour aider la personne. Parce qu'il est dans un état, on ne peut rien faire qu'il recevoir forcément la mardicité. Mais quand Pierre et Jean, ils montaient donc <rire> au temple à l'heure de la prière, c'est ça la différence, mon frère et ma soeur. Nous ne devons pas marcher comme dans les trains trains avec les religions, les gens, parce qu'on doit faire comme ça, puisqu'on aime se barder de beaucoup de titres et ça ne sert à rien. Ah, ça ne sert absolument à rien. Ces hommes, quand ils marchaient, ils ne se bardaient pas de titres. Hein. Quand même, on le regardait, on ne les considérait même pas. Mais ils avaient la puissance. Ils avaient l'autorité. Ils avaient, c'était pas les gens qui avaient fait des grandes affiches, moi, venez voir les grands docteurs de Dieu, comme j'en ai entendu. j'ai entendu un qui m'avait appelé, il dit, oh, Bishop docteur. J'ai dit, ouh ah oui, moi, je vois des choses, hein. Je vous ai dit la vérité. Il dit, mais, euh, euh, je, je suis Bishop Docteur. Je voudrais vous parler. Alors, quand aussi, je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, bonjour Bishop Docteur. Ah, bah, bah oui, puisque, il veut les titres. Mais les leçons de porter les titres. Ah, mais C'est ça le problème, il bonjour Bishop, j'ai dit bonjour Bishop Docteur. Il a dit bonjour, j'ai dit, ah, voici donc des hommes. Donc quand il se met devant les, les, les gens, et il s'est prend toujours Bishop Docteur. Alors moi je pose la question, ça veut dire quoi Bishop docteur Lui-même, il a commencé à penser, C'est un peu -ce là Alors, quand eux, ils montaient effectivement au temple, tout le monde qui passait là. Il voyait effectivement que le besoin de cet homme, c'est donc le monde parce qu'il il est important. Donc c'était de lui donner de l'argent. De... Mais quand Pierre et Jean sont montés, ah, ils n'ont pas eu le même regard que tout le monde, effectivement. Alléluia! La parole de Dieu sort de la race de l'éclat. Ils ont regardé cet homme. Il dit Tu nous demandes l'argent. Si aujourd'hui on te l'argent, demain tu viendras ici. Mais c'est dont tu as besoin. Alléluia. C'est de tes jambes-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu, voilà ce principal dans ton âme. Pas ce qui est superficiel. C'est pour ça que Dieu est bon, mon frère. J'aime Dieu, frère. Ce n'est pas Adam qui a été dire au Seigneur Ah, je brûle, donne-moi une femme. Non c'est Dieu quand il a regardé lui-même. Adam ne savait même pas. Mais il a sondé l'intérieur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merveilleux la parole de Dieu mon frère. Il a regardé et dit, il n'est pas bon. Qui a dans seul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon frère, on doit aimer la parole de Dieu. Elle est bonne pour nous et... Et les merveilleuses, c'est notre lumière dans ces temps d'histoire. La lumière a Paris, la parole de Dieu est une lumière, hein, monsieur. Bien sûr, c'est la vérité. Amen, amen. Ah, qu'il soit béni. La façon de regarder, ne sois pas triste, mon frère ça, puisque Jésus vit. Amen. Mmh. Nous aussi, nous vivons. Ah oui, mon frère. Vous savez, le meilleur endroit où un être humain véritable peut se trouver, c'est là où Dieu se trouve. Ce n'est pas dans la rue. On perd son temps dans la rue. On a bon marché, regardez les vêtements. On peut même acheter cent mille vêtements. Le corps ne va pas te dire, je suis heureux. Tu as toujours la soif, même si tu as de la belle robe que tu as dit. Demain, tu vas encore marcher, tu vas encore une autre belle. <rire> <rire> Mais vous savez Philippe, quand il a compté dans la taille, Philippe, non, si il a dans la taille, il a dit quoi Nous avons trouvé. Donc il était dans la paix. Il dit les autres continuent à chercher. Nous avons trouvé de qui et eh oui Moïse a parlé. Dans les scènes de qui les prophètes, oui. Nous sommes tranquilles. Parce que Nathanaël continue davantage. Et puis l'intérêt dit, ah bon, ah bon, mais peut-il venir que je suis de bon là-bas de Nazareth, il dit, oh oh oh viens toi-même et vois Amen. Amen. Amen. Amen. <rire> Amen. <rire> Quand Dieu est <rire> arrivé, il est en cours. Quand Dieu a opéré quelque chose en toi, <rire> toutes les soifs là. Vous vous souvenez la femme au puits la femme au bruit, elle venait pour puiser, nous revenons vite dans cela avec la carte, on a. elle venait elle était chez elle à la maison. Cette femme menait une vie aussi mauvaise. Vous le savez très bien. Mais au plus profond, quand les hommes la voyaient, ils disaient que c'est la vie qu'elle aime. Ah oui, on va lui donner ce qu'elle a envie. Parce que c'était une prostituée. Vous le savez quand même, non ah oui, ça. Mais quand Dieu a regardé la profondeur.. Non, Jésus est bon. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas l'avoir. Qu'est-ce que le monde va vous apporter Même les vêtements, même les bijoux, parce que ça vous apportera quoi Le jour où tu mourras, tu deviens squelette. Les bijoux ne vont même pas s'accrocher. Regardez le tout en caméra qu'on a stéré Là, on a même sorti. et puis tout l'or en question autour de lui. un <rire> C'est ça le problème. Satan, il est mauvais. Il trompe les gens. Il, il est dans le chou d'imagination. Tu seras bien, tu vas te sentir bien. Tant Mais après cela, c'est déjà le poison qui agit dans le corps. Nous remercions Dieu parce qu'il est vraiment bon. Notre Dieu n'a jamais changé. Et sa façon de faire. Alors cette femme était donc là, donc la femme samaritaine, quand tout le monde l'a regardé, voyez-vous, c'était une femme de mauvaise vie. Ah oui, il la voyait effectivement comme étant une prostituée. Mais voilà que quelque chose s'est passé dans toute la ville, effectivement, où c'était effectivement, il y avait beaucoup de gens qui s'estimaient être des gens bien, des gens sains, des gens qui euh, peut-être menaient une vie, je ne sais pas moi comment. Mais le Seigneur, le Seigneur n'est pas allé à leur rencontre. Ah oui, c'est la vérité, mon frère, nous ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est pour ça, cet homme de Galilée, celui qui ne l'aime pas, c'est quand même impensable. Il a fait pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour l'homme. Et c'est la vérité. L'homme aime surtout ce qu'il qu aime. Mais lui, il a aimé celui qui ne l'aimait pas juste même m'a donné sa propre vie pour, pour et frères, tu dis Dieu d'Abraham pourquoi est-ce que les hommes ne regardent pas très bien les choses ah j'aime Jésus mon frère vous savez que dans la scène écritures je en reviens encore à la femme hein? dans, dans, dans les scènes Écritures, lorsqu'on a vraiment cherché un homme j'ai toujours répété ici j'ai dit ah cet homme-là, si on l'avait trouvé, c'est celui dont son nom je publierai partout. Si je parlerai avec véhémence, je parlerai de lui partout où je passerai. Parce que cet homme-là, est celui qui a sauvé mon âme. Quand on a cherché partout, dans les cieux, sous la terre, sous la terre, même la plus bas, on n'a pas trouvé. Je me pose la question de savoir où était Moïse. Tous ces grands hommes, quoi. David, tous ces prophètes dans les temps anciens. Les grands hommes, Elie, tout ça. On a cherché partout. On est allé là-haut. Sur la terre. On a fouillé partout. Parce qu'on pouvait voir qu'on a oublié. Maintenant, on va sous la terre. Parce que sous la terre, c'était donc les lieux où on pouvait mettre tout le monde. Hein? Oui, parce que ça, c'est. Sous la terre, partout, là-haut partout, en dessous, en dessous, en bas on n'a pas trouvé amen, amen, amen. vous voyez pourquoi la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'eau j'aime Dieu amen. Ah. alors voilà que <rire> cette femme était chez elle à la maison vivant donc sa mauvaise vie c'est disant que toutes les choses continueront comme ça. Parce que bon, je suis quand même lié là-dedans, je ne crois pas que je vais m'en sortir de cela aussi. Et tous les hommes, et tous ceux qui étaient dans sa ville-là, ils savaient bien ce qu'il en était lié. Et on la regardait avec un regard tout à fait méprisant. C'était même pas une personne à pouvoir fréquenter, même pas approcher, surtout quand nous avons reçu le message devient des hommes très saints. Qu'une sœur s'approche pour te dire bonjour. Hey Parce que, vous savez, il un homme de Dieu, un fils de Dieu, et c'est là, frère, mais quelle absurdité. Quelle absurdité. Et tu te prends toi pour un, un saint. Mais si tu l'appelles ta sœur, c'est qu'elle est aussi une sainte. Oh, frère, nous avons ramassé des dogmes. On est tellement monté dans l'orgueil, on se prend pour plus que je ne sais pas qui. parce que, Alors qu'on oublie qui nous sommes. Mm -hmm. ah, oui, bon. ah oui, Les yeux du Seigneur ne sont pas comme nos yeux. Alors, nous revenons d'abord là, cette femme au puits. Donc, dans sa maison, troublée dans son cœur. Or... Les hommes ne savaient pas que cette femme-là ne voulait pas mener cette vie-là. Tout est question de ce que tu veux. Mmh. Parce que les regards des gens autour de toi peuvent être méprisants et tout ça. C'est parce que Dieu ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Ni ce que les gens voient en toi. Non. il regarde ce qu'il y a à ton intérieur. Qu'est-ce qu'il y a comme ton désir. Parce que quand tu pleures, ces hommes-là ne sont pas là. Ils ne savent pas que tu ne veux pas cela, mais tu es lié. Mais Dieu qui sonde le reins de nos cœurs. Il voit tes larmes, mon frère. Il voit tes larmes, ma soeur. C'est pour ça qu'il a quitté. Il a décidé d'aller acheter des bébés. Lui-même, il est parti. J'aime Jésus, mon frère. Il est allé s'asseoir Oui, c'est au bruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alors, les gens qui pouvaient passer. Il disait, mais cet homme ici, il a un, un rendez-vous avec une jeune fille ou quoi vous savez comment les gens sont. J'aime mon Jésus parce qu'il ne s'occupe pas de ce que les gens pensent. Quand tu dois poser un acte juste, fais-le. Peu importe ce que les gens peuvent penser. Je ne vis pas selon la pensée des hommes. Amen. Je vis selon ce que Dieu me dit de faire. Amen. Alléluia. Il est resté là. Si je l'aime, mon frère, non. Il est vraiment bon. Il ne nous a pas apporté la religion, mais la vie. Voilà que, étant assis là, et qui descend pour briser de l'eau. Ce n'était pas la sainte qui descendait. <rire> ah ben oui, bien sûr que non. Eh bien, c'était la femme qui avait une mauvaise réputation. Je crois que si c'était un prédicateur du message, la voix, sachant bien cela, mais il a dit Oh, oh, oh Seigneur, aide-moi. Il fuirait comme Simon. Mais c'est vrai, vous ne vous rendez pas compte, les mêmes démons sont là qu'aujourd'hui. D'une fausse sainteté pour montrer aux gens nous sommes saints et vous là-bas plus loin, nous ici. Donc, frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire. On ne lit pas les saintes écritures. On dit qu'on a la vie de Christ en nous, mais on vit contre le mort Christ. On est des religieux, des religieux. Sous prétexte qu'on doit être pur et saint. Mais tu ne peux pas te purifier et sanctifier toi-même. Il dit, je sanctifie Il dit, sanctifie-le par ta vérité. Il s'est assis là, évidemment, parce que si les gens disent, Ah, oh, on a vu votre pasteur. » On vous l'a toujours dit, hein, lui, il a une vie double, c'est lui-là. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que nous, on a vu à la nous <rire> Avec une prostituée. Mais ça va partir, évidemment. Et surtout que quand, quand vous servez Dieu, beaucoup de gens ne vous portent pas dans leur cœur. En premier lieu, des prédicateurs. C'est ces jours là qui sont dans les. Vous avez une réunion, il avait peut-être une parole que Dieu lui avait donnée, comme ça. Ah, vous savez, on, on vous disait. Et nous, vous devez comprendre que Dieu nous conduit vraiment. Mais on vous disait, on l'a attrapé. On l'a attrapé. Oh, je oh, suis le pasteur là. On l'a attrapé, on l'a attrapé. On vous l'avez attrapé, oh, oui, avec une prostituée. D'ailleurs, je connais connu maintenant dans toutes les églises, c'est connu. Il dit, oh mais, on oh, mais Dieu, Dieu est grand. Dieu montre vraiment que ce qui était caché, il le met dehors. Mais pensant qu'ils sont conduits par l'Esprit du Seigneur, ou ils sont séduits par le malin. Et voilà qu'il était assis là. C'est vrai, frère, c'est pas bon, c'est la Bible. Hein? Il était assis là, sachant très bien quelle était la vie de cette femme. Et au oh, puits, il s'est assis. Et puis la femme vient, et elle vient à cet endroit. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que la femme, pendant qu'elle était chez elle à la maison, elle sent le désir de pouvoir aller puiser de l'eau. Or, ah, c'était Dieu. Amen. Ah oui. Vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires. Hein? Et parce que c'était aussi le jour que Dieu avait fait bon. Mm, c'est la vérité. Elle vient, et puis.. <tousse> Elle trouve un monsieur qui était assis au puits. Il est bon Jésus. Il n'a pas été chercher la foule pour pouvoir dire moi grand prédicateur. Non monsieur, il est allé là vers quelque part là où les gens ne veulent même pas aller et s'assied parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Pas la foule, mais les brebis perdus C'est hum, sûr et certain. Et voilà que la femme vient et, et, et c'est l'homme qui aborde la femme. Vous avez remarqué <rire> Et c'est l'homme qui lui demande de l'eau à boire, effectivement, ici. Vous connaissez, non Mais étant une femme processuée, quelle est la pensée qui vient est ça. Et Cet homme, il a de me faire la cour. Mais il ne s'est même pas occupé de ce que la femme pensait. C'est dans la Bible, Amen. mon frère. Parce que bon, on va dire, oh, ce frère, il prêche, je ne sais pas, mais je prêche la parole de Dieu. Amen. Dans les scènes écritures, c'est décrit, hein <rire> Et puis la femme rentre dans la conseille, mais, mais toi qui es, tu me demandes de quelle relation quelle a-t-il. Il, il n'a pas discuté. Là, il a son Il dit, mais donne-moi pas si tu savais. Parce que là, il commence à réveiller quelque chose. Dans l'intérêt, parce que frères et sœurs, les gens que nous rencontrons, nous ne savons pas qui ils sont. Peut-être c'est un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Ne sois pas méprisant, même s'il mène une mauvaise vie. Dieu ne nous a jamais envoyé d'ailleurs quelqu'un de mépriser quelqu'un, non Pas du tout, parce que si on, on devait mépriser, on devait se mépriser d'abord soi-même. D'où nous étions, où Dieu nous a tirés. Ah oui, c'est sûr et certain, c'est la vérité, c'est vrai, vrai, cela, cela. Et voyez-vous, il n'a pas eu à pouvoir penser que ce que les hommes vont penser. Nous prierons pour vous le marier dans quelques minutes. Vous irez manger votre gâteau, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous vous entendons ici, c'est très important parce qu'après les gâteaux, c'est mariage, la guerre va commencer. Les gâteaux c'est bon maintenant, ça goûte bien, Et Quand vous allez vivre ensemble. <rire> si vous n'avez pas ça, vous allez même haïr les gâteaux, même les goûts du gâteau. Je pourquoi je vais manger ces gâteaux en question parce que maintenant on dit je vais manger, je vais manger. C'est bien mais c'est ça qu'il faut manger d'abord. Si vous le mangez bien, vous garderez toujours le bon goût du gâteau dans la bouche. Parce que quand l'ennemi viendra, il trouvera à le maître de la maison. Parce que vous l'avez choisi. Le gâteau est toujours là. Il va dire, ta femme n'est pas bonne. Ces jours-là, quand je mangeais les gâteaux, je disais, je l'aime. Même si les années passent, le goût du gâteau reste là. Bref. Vous voyez parce que parfois, on, enfin, on prie que Dieu nous aide. Voilà que la femme venant aussi, avec les pensées que le monsieur me fait la cour, le monsieur n'a pas fait autre chose, il a quand même continué à quoi Mais à s'aimer. Oui. Et puis, <rire> il dit, c'est toi aussi tu connaissais le don de Dieu. Et c'est lui qui te parle maintenant. Toi-même, tu donnerais de l'eau à boire. Et cette eau-là, hein, il, il dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Parce qu'il dit, mais quand tu auras puisé cette eau, tu rentreras chez toi, tu auras encore soif. Tu reviendras à ces puits. Tu ne changeras pas. Mais si tu bois de cette eau-là, ce sera terminé. Tu n'auras plus jamais soif. Le monde n'en a plus besoin. Non Oh, okay, que la mode des pantalons courts -sorts. tu n'es pas dedans. La mode est chupée ici, avec tiret jusque là, tu n'es pas dedans. Avec les, les poitines ouvertes, tu n'es pas dedans. Ils sont, ils sont en Jésus-Christ, notre Seigneur, au crucifié. La chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que vous dites Ah Voyez-vous, je vais être court. Et voilà que la femme qui était vraiment immonde comme le monde pouvait le voir, prostituée, que personne ne pouvait approcher. Quand elle rentrait dans la conversation avec cet homme qui a eu de la compassion. Oh, que Jésus-Christ qu soit béni. Quand on vous méprisait, lui, il vous désirait. Si vous pouviez vraiment savoir, et comme je dis toujours, effectivement savoir apprécier, c'est Jésus. Vous ne penserez jamais du mal de quelqu'un. Peu importe son état même. Vous ne vous prendrez jamais pour un grand saint ou un, un super saint, ceci et cela. Donc vous aurez de la compassion pour le gens parce qu'il a eu aussi compassion à, à votre endroit. Nous l'avons lu. Il dit, « Et le miséricordieux, car ils obtiendront vous savez ce que ça veut dire, non mm -hmm. Je dis que c'est quelqu'un qui pardonne tout le temps. Qui ne garde jamais rancune. Amen. Qui ne méprise personne. Amen. Qui supporte tout. Amen. Vous vous souvenez Amen. et Corinthiens 13, la charité, elle supporte tout. Amen. Elle soupçonne pas le mal. Amen. Que Dieu te bénisse, ma vie. Nous voyons qu'il <coughs> nous amène à, à, à, à ce que nous passions du déchet à. Quelqu'un d'appréciable. Parce que quand il lui a dit, donne-moi, <rire> donne-moi de cet eau là en fait que je n'ai plus soif. Vous vous souvenez Je n'ai plus besoin de pouvoir revenir pour puiser ici. Alors, Dieu, notre Seigneur, a commencé à lui donner des eau. Parce qu'elle pensait qu'il allait prendre son bras, mettre les seaux dans l'eau, il dit, je te donne maintenant moi. Comme ça, ça va transformer et puis tu n'auras plus soif. Mais il a une façon d'opérer. Il fait toutes choses toujours par sa parole. Amen, amen. Ma soeur, il peut te changer aujourd'hui. Transformer ta vie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il lui dit à la femme, parce qu'il dit, dit, mais donne-moi de ces taux parce que je ne que je vienne plus jamais puiser ici. Elle dit, je ne veux parce que tu me l'as dit. Elle lui dit, mais va chercher ton mari. Amen. C'était écrit comme ça. Hein? J'ai disais, toujours, j'ai dit, que cette femme pouvait dire, mais, mais enfin, quel rapport y a-t-il Entre l'eau que tu m'as dit, que tu vas me donner, ça va devenir un, un vie éternelle, je n'aurai plus soif. Et a demandé mon mari. Voyez-vous, Dieu n'agit pas comme nous, nous agissons. Parce que nous, on attend qu'il okay, va faire comme ça, il va faire comme ça. Non, non, non, non. Toi, écoute-les simplement. Il sait comment opérer avec toi pas de copier coller hein? non, non, non. Ah, bah oui c'est ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire c'est pas du copier coller dieu travaille avec toi selon le degré dans lequel tu te trouves et il sait comment le faire avec toi et ce qui est merveilleux ce que la femme vous avez quand cette personne qui il y a quelque chose de Dieu en soi, parce qu'il ne va pas chercher n'importe qui. Hein. Il va chercher quand même la sémence d'Abraham. Euh, c'est quelqu'un qui a la sémence d'Abraham, lorsque nous entrons dans une dimension où la présence de Dieu vient, il y a la crainte qui commence. Ce n'est pas comme dire, bon, c'est une chose de barbare ici, qu'est-ce qui se passe avec eux par exemple. Non, non, non, il y a le respect parce que quand la présence de Dieu est là, l'intérieur reconnaît. C'est pourquoi que la femme n'a pas dit Mais pourquoi tu me demandes ça La femme me dit, je ne point de mari. Vous voyez, quand on est sincère devant Dieu, quand on ouvre son cœur, ça permet à Dieu de travailler. Il dit, je n'ai point de mari. Dieu le regarde, il dit, en cela, tu as dit vrai. Oh, Alléluia. Les choses changent maintenant. Il dit, tu en as eu cinq point ton mari oh la flamme a commencé la source a commencé à jaillir la femme dit je vois que tu es un prophète oh oui l'eau commence à jaillir messieurs c'est écrit dans, dans Jean chapitre 4 lisez là chez vous parce qu'on gagne du temps c'est effectivement de là au prophète, ça veut dire que l'eau commence à prendre forme. Ça commence à jaillir. La vision commence à changer. Il dit Oh, vous vous dites qu'effectivement, pour qu adorer, il faudra aller en Jérusalem. Il dit L'œuvre est une femme. Oh. L'œuvre vient. Oh. Ah, ah. Et elle est déjà. Ah, ah. Pour les vrais adorateurs. Mon oh, Dieu pas parce que la montagne nous l'homme, nous en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Voilà. Amen. Amen. Alors il continue à dire mais oh nous savons que quand le Christ viendra, oh c'est qu'il avait la connaissance que le Christ allait venir et le gardait dans son cœur et les autres ne le savaient pas, c'est pour ça que le Seigneur est allé là. Il lui a dit, je le suis, moi qui parle. Les yeux de la femme sont ouverts. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a jeté sa cruche. Plus besoin d'eau ici. Alléluia. Elle a couru. Venez, oui. venez, venez, venez voir. Il m'a dit, ce qui me concernait n'est-il pas le Christ Et les gens du village ont couru. Ils ont entendu, ils ont cru à cause de la femme prostituée qui est devenue une sœur en Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne change pas. Il est même toujours le même. Il peut faire de la même pour toi aussi. Notre frère Juan et notre sœur, Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Si vous voulez bien, vous lèvez. Si tous aussi nous voulons bien aussi. Nous le veillons ça aussi. Dans les scènes écritures, il nous a dit, comme le Seigneur l'a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai donc une aide, qu'il y soit donc semblable. » Et ça, ça a toujours été les désirs du Seigneur. Ce n'était pas la volonté de l'homme, c'était la volonté du Seigneur de donner une épouse à la femme, à l'homme. pardon. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans mon grand, je peux avoir mon ici, ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le livre de Matthieu. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Le livre de Matthieu. Et là, on lui a aussi dit que est-il permis à un homme de donner une lettre de divorce à sa femme Alors, il a dit quelque chose de merveilleux. Merci beaucoup tellement merveilleux, qui a touché tous les théologiens. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui de grands théologiens qui peuvent prêcher sur le mariage et divorce et qui parlent des choses beaucoup plus qu'ils ne comprennent même pas. Et, et là, il a répondu d'une manière tout à fait mais extraordinairement profonde que les gens n'avaient même pas bien saisi, bien que lisaient les Écritures. Donc, Matthieu, chapitre 19. Je, je lis pour vous. allez je sais pouvait juste obtenir là, Matthieu 19, c'est cela, oui. C'est la question qui avait été donc posée, c'est cela. Alors, il dit, verset 3, « les pharisiens l'abordèrent, et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier donc sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement puis l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera donc à sa femme et les deux deviendront donc une seule chair l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, donc quittera donc son père et sa mère et puis ici il dit ainsi donc ainsi, ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair. Ce que vous comprenez. Parce que Ève était dans Adam. Mmh, tout ça, euh, Dieu est toujours parfait. Ils ne sont qu'une seule chair. Verset 6, il dit ainsi, ainsi, ainsi. Ils, ils ne il, il hein, sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Il répète encore. Les deux devenant seule chair. dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et puis il continue. Quel homme donc, quel homme donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Oui, ça, ça. Ce que Dieu a joint, l'aucun homme ne peut donc séparer. Ma question est celle-ci. La jeune demoiselle qui est juste à côté de toi aujourd'hui, elle s'appelle bien aimée. Eh, Annabelle, ou bien an, an, voilà. Tu veux, que je l'appelle Aimé ou aminabel euh, Aimé. oui parce qu'ils ont un petit nom qui s'appelle. Je l'ai connu par lui. Hein? Tu veux répéter un peu ces noms comme ça ils entendent que je dis pas des choses. C'est Minadel. Minadel. Donc maintenant je l'appelle Aimé voilà, c'était une demoiselle qui s'appelle donc Aimée qui se tient à côté de toi aujourd'hui si nous sommes là c'est parce que tu nous as fait part qu'effectivement que tu veux la prendre pour épouse j'ai une question, est-ce qu'au plus profond de ton âme, tu es un frère en crise, c'est ça, ça bon, c'est sûr et certain et tu reconnais au plus profond de ton âme que cette soeur ici est vraiment la femme que le Seigneur t'a donnée à toi, oui. au plus profond de ton au cœur. Au plus profond, sûr. Je voudrais que tout le monde l'écoute pour ne pas dire, « Oh, avec Juan et mais ça ne marche pas. » Peut-être parce que Juan, peut-être il n'était pas, pas tellement sûr dans son cœur, mais chacun de vous a entendu Amen. je lui ai posé la question il a dit qu'il est sûr et certain que c'est la femme que Dieu lui a donnée. alors je voudrais te demander aussi est-ce que tu l'acceptes vraiment de la prendre comme ton épouse à toi qui devra vivre avec toi oui bien sûr vous avez entendu Amen. Amen. Parce que je n'ai pas entendu les cris. Hein. <rire> Répète encore. Tu n'acceptes comme femme Oui, je l'accepte. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça veut dire que tous ensemble, vous l'avez entendu. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alors, s'il y a moyen d'aider ma soeur à prendre ce micro Voilà. Ma bien-aimée soeur Amy, euh, je me tiens ici euh, avec euh, juste à côté de toi, mon, mon frère Juan. Il a exprimé de tout son cœur, d'une manière claire, sans même hésitation, sans même bégaiement, <rire> que vraiment il croit de tout son cœur que tu es la femme que Dieu lui a donnée et qu'il accepte vraiment profondément de te prendre vraiment pour épouse. Ma question est celle-ci. Ce frère qui vient de pouvoir exprimer comme ça, est-ce que toi, au plus profond de toi-même, sans nombre d'un doute, après avoir prié, tu reconnais et que au plus profond de ton âme, que cet homme ici est vraiment l'homme que Dieu t'a donné et que tu es consciente que c'est les tiens. Donc au plus profond de toi, Dieu t'a dit que c'était lui. C'est ce que je veux savoir. Oui. Sans hésitation. Sans hésitation. Yeah. Maintenant, c'est tenant dans cette position-là, comme tu le vois, il attend que toi, tu lui dises ce qu'il y a en rapport, en rapport avec son... Ça, ça, ça demande comme parce qu'il dit que lui il reconnaît que tu es la femme que Dieu lui a donnée. Non, non, non, je n'ai pas terminé. <rires> Et est-ce que toi... Tu l'acceptes de pouvoir le prendre, lui, comme étant ton époux, le père de tes enfants, que tu aimeras pouvoir élever et, et en même temps à l'aimer encore, à le supporter, et surtout aussi à lui être soumise. Comme la Bible le dit, « Et se soumettre à lui de tout ton cœur avec allégresse, quand tu hausses le ton, toi tu baisses le ton. » Est-ce que tu acceptes effectivement de devenir l'épouse de notre frère Juan je Qui peut refuser un tel mariage mmh, Regarde comment il se tient. Il est prêt à pouvoir prendre. Ah là là, soyez so, so bien, et Dieu se bénisse. Alors vous allez juste poser les genoux par terre, vous mettrez donc la main sur cette Bible là Oh, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci mon grand. Pardon, juste là, je suis, je suis, je suis, voilà. Tu mets ta main ici d'abord. Toi, tu mets ta main dessus sur sa main. Voilà, parce que c'est toi qui prends. Voilà, mes Tendre Père et précieux Sopa, sous la base de l'autorité de ta parole, mon béni, mes Pères, au oh Dieu. Et de l'amour que nous avons pu voir manifester effectivement aussi dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Qui aujourd'hui, Père Saint-Dieu, ont témoigné que c'est toi qui leur accordé la grâce de pouvoir, mon Bénébissant, s'unir encore, mon bien-aimé Père sous tes yeux à toi, Père. Je prie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin qu'ils soient vraiment bénis, Père, parce que nous avons entendu ce que Dieu a joint, que personne ne puisse séparer, mon bien-aimé Père Dieu. Que la bénédiction leur soit accordée, mon bien-aimé Père saint Dieu. Qu'ils soient heureux, mon bien-aimé Père Dieu. Que ma soeur soit féconde, mon Père Dieu, que mon frère soit aussi c'est con, qu'il y ait aussi beaucoup d'enfants comme bénévole. T'as besoin de choses en mal pour qu'ils soient bénis, mais pas du sang Dieu. Pour voir, pour leurs besoins, mon bénémoine, Patrick Saint-Dieu. Qu'ils aient un toit, qu'ils aient du travail, des de moyens financiers, mais mon Dieu, qu'ils soient heureux. Mais au plus vite, qu'ils soient remplis dans l'Esprit Saint-Bénévée, Père Dieu. Pour tes services, toi le Dieu très haut. Que tu sois béni dans ces lieux, mesdames Dieu. Protège, mon roi. Souviens-toi de mon béni, mon Père dieu Je te loue de ta grâce. Je te bénis pas pour cela, personne. Qu'ils soient béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Alors, comme nous sommes debout, je voudrais aussi euh, remercier la famille de notre euh, frère, notre sœur euh, aimée, qui qui est venue pour pouvoir aussi donc m'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes debout, on sait qui vous êtes. Et aussi remercier aussi hein, la famille de notre frère Juan, qui est aussi debout. Et que donc, nous remercions Nous, nous allons prier, mon grand, avance, parce que tu vas continuer. Nous allons donc prier, remercier les Seigneurs pour tout cela, et surtout qu'ensemble nous puissions aussi remercier les Seigneurs pour la joie que nous avons de pouvoir les voir être unis aussi aujourd'hui. Tendre Père et précieux voir c'est vraiment un bonheur et une joie pour nos Pères de voir notre précieux frère notre précieuse soeur être unis encore à ta présence. Nous prions aussi pour les parents, les membres de famille qui sont venus du côté de notre soeur. Mais aussi les parents qui sont aussi restés aussi à Paris, d'autres qui sont ici, qui nous sommes bénévole Patibissant. Nous te remercions pour tout ce que tu fais là à mon pays aussi, bénémoine dieu Nous te rendons gloire et honneur, mon béni Il a plu à toi que nous nous retrouvons ainsi, Père Dieu. Voir nos régions, mon béni. Merci pour la bénédiction que tu as accordée, Père. Tant à mon frère, à ma soeur. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que bientôt nous tiendrons leur bébé dans nos mains. On va te louer, te glorifier pour cela, père. Que tu sois béni, que tu sois glorifié, qu'ils soient aussi bénis, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus de Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse.